Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vous propose une vidéo qu'un pote m'a fait sur une balade et qu'il a été fait en Inde, en tuktuk, -tuk. vous savez, ces petites mobilettes là Alors Martin, voilà le tuktuk. -tuk qu'on va prendre, je fais un petit tour de la bête et voilà je ne sais pas s'il faut un permis spécial <rire> which license do you need for the... alors voilà Martin, on est en on balade en tuktuk Les fameux petits taxis que je t'ai montré tout à l'heure Je te verrais bien hein, si à côté de moi, tranquille derrière Ouh Il n'y a pas de porte évidemment hein. C'est construire un autre coup Ok, we'll be back.